Il est midi 25, vous êtes en direct de Radio Bocage 96.5, la radio de la Ligue de l'Enseignement de l'Allier, et nous vous informons sur toutes les actualités locales du département de l'Allier, de la Région Auvergne et notamment d'ailleurs nous allons quitter notre joli Bourbonnais pour aller en Auvergne chez nos voisins auvergnats. Oui exactement, direction l'Aveyron sur la petite commune de Condon, en Dobrac, Condon-Daubrac, dans le département de l'Aveyron, nous retrouvons euh, la famille Gosset hein, qui est donc originaire du, du département et qui a développé un, un projet dans un endroit étonnant, euh, propice d'ailleurs au, au confinement. Euh, bonjour, euh, bonjour à vous, Victor, Victor Gossé ici. Hein. Bonjour Sébastien. Alors vous êtes, comme je le disais, originaire du Bourbonnais. Expliquez-nous un petit peu vos liens avec cette terre. Oui, bien sûr. Donc un grand merci tout d'abord de nous accorder donc, cet entretien. Donc en effet, donc, les quatre frères tiennent en partie leur origine du Bourbonnais. Donc avec notre arrière-grand-père, Jacques Chevalier, qui était donc, philosophe, né et mort à Sérigny, en bordure de la forêt troncée dont il était le chantre. Et il avait donc en grand ami, le père Pouget, donc un prêtre Lazari Natif de Maurine, à côté de chaudes dans le Cantal. Ah, donc, voilà le bien. Cantal euh, est un département donc, qui fait partie de Loubrac. Uh -huh. Justement, c'est une région où nous emmenaient nos parents quand on était petits, chaque vacances, et avec qui on a passé en 2009 une nuit mémorable dans un bureau. Alors, justement, qu'est-ce qu'un bureau hein C'est propice au confinement, je crois, ça, tout fait. Oui, c'est une bonne question. Donc. Alors, un bureau, c'est un habitat temporaire en pierre et toit de l'aune. C'est là où les paysans venaient faire du fromage, le laïeul, durant les estives, période de mai à octobre, sur le plateau de l'Eubrac. Le confort dans les bureaux était sommaire. Les paysans dormaient à l'étage dans des lits de paille. On y retrouve des bureaux du Puy-de-Dôme jusque dans l'Aveyron. Et justement C'est ainsi que nous sommes revenus donc, dans l'Aveyron, chez notre tante Elvine l'an dernier, et nous avons constaté un très grand nombre de bureaux en ruine. Et c'est là, justement, que vous avez décidé de monter un projet autour, autour d'un de ces bureaux. Voilà, donc nous décidons euh, l'an dernier de créer notre association Bureau des Quatre Frères pour réhabiliter, sauvegarder et mettre en valeur les bureaux sur l'Aubrac. Notre projet est de constituer un véritable réseau de bureaux entre l'Aveyron, la Lozère et le Cantal sur le parc naturel régional de l'Aubrac. Alors vous êtes soutenu, com oui Traitement. nous travaillons sur le bureau des Anguilins pour organiser des activités. Yoga, randonnée, découverte des producteurs locaux ou encore de la botanique. Et ce bureau appartient à la commune de condondond d'Aubrac, représentée ici par Madame la maire Geneviève Gasque-Barré, véritable est... instigatrice de notre projet. Et qui a soutenu ce projet, hein c'est bien ça. Hein <rire> Bonjour, la commune de condondond d'Aubrac est propriétaire de deux bureaux qui ne sont plus utilisés depuis les années 1950 pour fabriquer le fromage. Dans les années 1990, la mairie de Congo rénove les deux murons des Inguilèmes en lien avec la communauté monastique de Jérusalem. Les Moniales viennent passer trois semaines en retraite sur la montagne pendant une quinzaine d'années. Ensuite, la mairie loue ponctuellement ses bureaux et aujourd'hui, le projet de l'association Les Durons des Quatre Frères l'a intéressé et elle a proposé un travail en collaboration pour l'année 2020 en lien avec les PNR de l'Aubrac. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette initiative. Alors, on ne pourra pas rejoindre votre bureau euh, d'ici euh, quelques semaines, probablement, mais euh, d'ici là, ça vous permettra effectivement d'envisager euh, l'accueil de, de, de, de ces personnes et pourquoi pas des bourbonnais de, de, de se déplacer dans ce bureau qui se trouve donc sur la commune de euh, Condon d'Aubrac, qui se trouve dans le département de l'Aveyron, euh, en pleine Aubrac. Merci beaucoup pour cette précision et ce projet euh, magnifique pour euh, s'isoler. Euh, pourquoi pas en dehors des euh, mesures de confinement, vous pourrez prolonger l'expérience, mais dans un cadre idyllique. Merci beaucoup à, à, à la famille Gosset, merci beaucoup Madame Le Maire merci pour cette précisions.